Bien, salut à tous, bienvenue retrouve une nouvelle vidéo sur euh bah sur Energy Voilà. c'était une vidéo assez spéciale parce que Energiozo c'est vraiment un jeu que je depuis de longtemps. Que j'attends plus longtemps surtout et du coup, on va aller tout de suite on va voir un petit peu ce que je ce que ce jeu nous réserve ouais, comme Attendez, euh, juste un truc Ah, euh, nos réserves, voilà. Donc Ok play on va jouer oh, oh c'est c'est hein. en réalité oh, c'est magnifique je suis magnifique je suis magnifique tout ça alors qu'est-ce qu'il veut faire faut tuer tout le monde ok on va être passer ça va être génial alors là du coup là le but c'est du coup c'est de c'est de tuer tout le monde Oh ouais c'est gore hein. c'est intense c'est gore donc euh... en réalité ça peut aller tu vois du le point les gars moi je si vous voulez des tutos alors si vous voulez le deuxième épisode euh, comment créer un jeu enfin, le... Euh, gars, mais le deuxième épisode ça va être comment créer imaginons euh, euh, bah, du coup, comment créer ça comment créer euh, une vie de tir comme ça là vous me dites moi je, je t'adore scripté enfin, des... des choses voilà donc vous me dites je vais le faire il let's go une partie en fait il faut que je me concentre ok donc je ne peux pas parler ok si je parle pas je parle pas c'est normal ok parce que du coup là euh, en fait donc du coup là je qu'on gagne la partie donc, pendant 5 minutes et après on arrêtera la vidéo après 5 minutes espérons faire des kills euh, parce que voilà mais je suis nul les gars je suis nul dans parce que en fait ça j'arrive pas avec notre mentorie là yes c'est comme ça qu'il faut pas mais mais oui qu'est-ce qu qu'ils font là avec leur bombes des poteaux faut se calmer hein. Faut qu'ils se calment les petits poteaux. Hein. Mais casse-toi Mais, mais c'est pas possible ça Regardez comment il tire là On dirait un, un fou qu'on va mettre à l'hôpital à l'hôpital psychiatrique. Je sais plus parler. Mais on va mettre un, un fou qu'on va mettre à l'hôpital psychiatrique. C'est des malades. Ce sont des malades mentales. Ah, le manteau, pardon. Enfin, un manteau, manteau. c'est franchement. Oh, prends cap. On s'est fait tuer. Ok, on s'est fait tuer. c'est, c'est mon jeu préféré, voilà. Voilà, donc vraiment, si vous voulez que je fasse genre des vidéos comme ça et tout ça pourrait être cool franchement avec genre avec euh, Finco et la dit et je le fais donc c'est gore là là c'est gore es on est en team match là en gros c'est un tournoi là il est là il est là, est là. Est, pas. Allez, il est là si je n'attends pas les Kiko il est là bien fort hein. pourtant je joue depuis hier soir non stop quoi le titre de la vidéo ça va être des fous à l'hôpital psychiatrique non. Euh... non ça va être euh... je rencontre des fous à l'hôpital psychiatrique voilà. ça va être non <rire> Ah non, euh... <rire> des des fous dans la ville. Non bon, je trouverai un truc. Je sais pas des taris, on verra. En... Je rencontre, euh, j'ai rencontré des taris dans la ville. Voilà, ça va être un. Non, des, je rencontre des fous je rencontre des fous dans la ville ouais ça va être bien ça Et, euh, énergie à saut. après c'est vrai que c'est un jeu assez comme Call of tout ça euh, donc voilà c'est un beau jeu tu on pas seulement que un jeu qui est assez cool à jouer franchement on passe des que sur Roblox normalement il n'y a que du comme ça hein. tu peux pas trouver euh, de mieux peut-être depuis un an et demi dessus donc euh, voilà faut les soutenir quoi ah. mmh. que même moi sur studio je travaille depuis euh, allez deux ans et demi euh, que je suis scripteur sur Roblox parce que oui je scripte des choses mais euh, au début j'ai appris les bases parce que voilà, donc, euh, moi en fait je, je programme sur le blog que je vais être euh, recruté dans un groupe appelé Roblox ou Roblox Club si voilà ben, je vais essayer d'être recruté pour être scripteur pour être leur scripteur un autre scripteur à eux voilà pour, pour moi si vous voulez que je devienne euh, scripteur dans leur groupe Ah ah. Mais oui, ils ont des gros snipers. Parle. Euh... Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu utilises ça, utilises ça En vrai, j'aurais pas dû mettre le, le truc là. Allez, gars. 40 secondes, là, il va être chaud. Du oui, oui. Ok. Je rencontre en des fous dans la ville, ça va être bien ça. Comme titre, ça peut être trop pas mal. Pardon. Il est tombé comme une crêpe. Et moi aussi. qu'on les fasse sauter. Pardon. Mais pas drôle. ouais euh, Un jour, c'est un, un marchand qui passe sur le pont. Oui. il se passe quoi Ah, ben bah, voilà, il meurt et c'est tout, il crève. Voilà. Enfin, en tout cas, tu sais que voilà, euh, on a fait une petite partie assez sympa, franchement. Euh, voilà, je, franchement, j'ai bien aimé cette petite partie. Euh, on a fait, quoi Yes. On vient, ça c'est ça c'est cool quoi. Je pense, allez, on, ah, on va refaire, on va on va on va juste aller Ah non ça ça va être trop long mais euh, bon, on va juste tu vois si, si on meurt, tu vois là, j'arrête la vidéo si je meurs. Ah, là si maintenant si je meurs. Je meurs pas, j'arrête quand même mais euh, bon voilà. Ah ah ah Merci à tous d'avoir assisté à cette à cette vidéo. Qu'est-ce que j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera des lives ensemble sur ce jeu, Énergie Rush, est super bien. Franchement, il a tant je vais dire dans le chat. Um, I am Youtuber Hayam um, c'est le moment ok euh, donc voilà euh, qu'est ce que c'est tout ça plu voilà on va les stats c'est tout et aussi on avait des on a des armes à acheter mais c'est grave cool alors oh. oh. wow. le truc on va mettre un la prochaine fois alors, je, je, je referai des vidéos hmm sur euh, ce jeu mmh. je suis sur une, une, une nouvelle playlist qui va s'appeler la playlist euh, la playlist euh, la playlist des fous des fous ça s'appelle fou voilà et euh, je vous ai cette euh, playlist pour euh, voilà un euh, codes quel type et lui tu fais le code. Okay. Donc, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine une nouvelle vidéo. Voilà. C'est sky Et puis euh, voilà lâche un like, un pouce bleu, abonnement comme d'habitude. Je connais la famille. Euh, enfin, voilà. Quoi. Donc, voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas aussi j'espère que voilà. Euh, enfin, j'espère en tout cas que vous euh, passer des bonnes euh, comment dire euh... des bons passages à l'école on va dire bon, plaisir anti quoi, ça, euh... non, tu sais quoi ouais. on va refaire une partie pour le fun voilà. enfin, pas une partie complète mais euh, on va refaire une petite partie tu vois généralement petite partie tu vois généralement pour le fun donc voilà pour euh, un peu les abonnés et après je dirais au revoir mais si c'est si, vraiment si, si, si, si, si, si, si, bon, genre là la vidéo elle est finie là hein, carrément mais ce général elle ne pas voilà voilà c'était pour le fun hein. ouais, euh, bien. bref à euh, très bientôt voilà c'était pour euh, attendre un petit peu les petites les... c'était un peu pour le style de la vidéo parce que voilà je... toujours, la vidéo dure sur assez longtemps on espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas les euh, d'autres vidéos qui et puis moi je verrai un peu aussi. Il y aura une intro dans la vidéo, donc... enfin, une intro. Je ferai une intro dans la vidéo, donc euh, voilà. Il y aura une intro dans la vidéo, ça sera cool. Euh... Une intro, on verra, je pense aussi. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté. C'était Sky, à très bientôt. passe pour une nouvelle vidéo.